Bonjour, je ne suis pas très fier aujourd'hui. Je viens de me faire engueuler par, par Camille. En fait, je suis tellement occupé à faire mille et une choses et je mets tellement de passion dans ce que je fais, c'est que parfois j'oublie les petites choses de la maison. Alors, en temps normal, elle vous le dira, enfin, enfin j'espère qu'elle vous le confirmera, en temps normal, je participe assez bien. Dans les, dans, les tâches, dans les tâches ménagères, à la maison. Et là, ça fait quand même quelques jours que... Bonjour. Ah Vous avez entendu, je me suis engueuler C'est pas quelques jours, bon, quelques temps, que je néglige un peu... Euh... J'ai quand même aspiré cette semaine, hein, balayé, sorti les poubelles, hein. je dis ça, je dis rien. Enfin, bref, ce qui se passe, c'est que ce matin, je l'ai vu un petit peu, euh, un petit peu agacé. J'étais occupé à à travailler, euh, à travailler un petit peu euh, avec beaucoup de passion dans ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, je suis complètement dedans et je ne vois plus rien. C'est pas de la mauvaise foi, c'est un truc de mec, hein. mesdames, c'est un truc d'homme, ça on est dedans. C'est pas que, ouais, on, en effet, on ne le voit pas parce qu'on est concentré sur nos, sur nos affaires. Et en fait, euh, Poussin, je t'aime. Et voilà. Donc, euh, au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'étais attentif à ma petite femme. J'ai vu que elle râlait, un tantinet plus que d'habitude, c'est-à-dire beaucoup, parce qu'elle ne râle jamais. <rire> ça va, mon cœur Voilà. Donc, euh, je lui ai proposé, si je devais l'aider, elle m'a dit gentiment, termine ce que tu as à faire. Mais bon, je vais morfler après, quoi, ça c'est sûr. Hein. Ah. <rire> bon, ben les amis, euh, n'oubliez pas, n'oubliez pas, les tâches ménagères, c'est quelque chose qui se fait ensemble. Tu peux confirmer qu'en en, en règle générale, je suis quand même... Hein, avant cette petite période où j'étais à fond, s'il te plaît. Oui non mais... Ah, tu... non, mais tu peux en être un peu plus sincère, s'il te plaît. Est-ce que j'ai envie d'être sincère Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai une réputation à défendre. <rire> bon. bon ben non, voilà. Oui, non, mais c'est vrai, d'habitude, tu fais le ménage, mais bon, là, ça ne fait pas depuis quelques jours, ça fait même dire quelques semaines. Bon, voilà, donc, je vous dis, messieurs, ne négligez pas votre part à faire dans les tâches ménagères. Et ne négligez pas surtout votre petite femme, si vous voyez qu'elle n'est pas pareil que d'habitude, en général, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'ai dû insister, certes, mais bon, voilà. Mesdames, rebellez-vous. <rire> voilà le message optimiste, du bijou, mon cœur, je t'aime. Allez, à demain pour, euh, bah pour la suite de, de mes aventures parce que jusque-là, c'était des aventures, mais là... <rire> je t'aime, Boussin. Dégage. <rire> Ha <laughs>